Pour accéder au module, on fait extension et on clique sur le bouton module. Vous avez ici la liste des modules qui sont installés de façon native, en fait, dans le CMS Joomla. Il y en a quelques uns. Ces modules sont l'équivalent de widgets, si vous voulez, par rapport à WordPress. En faisant une prévisualisation, vous êtes en train de vous apercevoir à quoi ça sert. Donc, on a le module connexion ici, dernier article, le module menu. Le module image au hasard. Et en dessous, on a la partie contente qui n'est pas du tout un module. On retourne sur la gestion des modules. Et ce que je vous propose de faire, c'est de supprimer l'ensemble des modules. Corbeille. On clique. Plus de modules. On clique sur la prévisualisation. Et effectivement, on voit qu'il n'y a plus rien. Pour pouvoir positionner un module, on clique généralement sur nouveau. Puis... Je vous propose une petite liste de modules euh, que vous pouvez préinstaller sans avoir à, à installer en fait, des modules extérieurs. Donc, la liste des catégories, la liste des articles, en fait les articles en relation. On peut voir la liste des articles les plus consultés qui vont apparaître sur votre site. Une bannière, changement de langue pour les sites multilangues. Un module de connexion pour les accès privés. Le contenu personnalisé, c'est celui probablement que vous, dont vous servirez le plus souvent parce qu'on peut mettre du code et du texte ainsi que des images. Vous avez la fenêtre intégrée, donc c'est un iframe. E le flux RSS, le fil de navigation, c'est le fil d'Ariane. Flash d'information, c'est les dernières news. Une image aléatoire, ce qu'on a supprimé tout à l'heure. Voilà, qui est en ligne. Le menu, évidemment, important pour pouvoir naviguer dans votre site. Le moteur de recherche, les recherche associées dans lequel on a beaucoup plus de possibilités, les tags importants si votre site est complexe pour faire des recherches ainsi que les tags similaires. Évidemment euh, il existe un certain nombre de, de modules que l'on peut installer avec euh, des fournisseurs extérieurs pour pouvoir euh, travailler. Pour savoir où positionner un module euh, dans votre site, il y a une petite commande, pour cela avant de faire cette commande on va changer un petit paramètre. Voilà. Et on clique sur Activer pour prévisualiser la position des modules. Si je clique sur ma prévisualisation et si je tape la commande slash slash pour l'interrogation tp égale 1, ça va vous faire apparaître la liste des positions de votre template disponible pour accueillir les modules que vous voulez bien créer pour votre site. Voilà. Alors bien évidemment, ces modules diffère d'un template à l'autre ou un gabarit graphique si je dois faire une comparaison avec Wordpress. Voilà, donc ça c'est assez sympa et confortable de pouvoir travailler. Euh, bah, ce qu'on va faire ensemble, on va créer un module menu, le minimum déjà, donc je vais cliquer sur nouveau, je vais sélectionner le module qui s'appelle menu, voilà, il arrive, il est là, on clique dessus, on lui met un titre, a priori menu, menu haut, menu bas, menu gauche, etc. Je l'appelle menu, voilà, je regarde la position dans laquelle je vais pouvoir le positionner, position 1, je ne fais pas apparaître le titre ce qui n'a absolument aucun intérêt, je lui donne la position qui va bien, c'est-à-dire position 1, puis je sélectionne le menu parce qu'évidemment dans votre site vous pouvez en avoir plusieurs, je, peux, je veux que ce menu apparaisse sur l'ensemble de mon site, sur tous les boutons et sur tous les liens. J'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer et faire une prévisualisation et effectivement vous le voyez en dessous du titre, le menu avec un seul bouton pour l'instant apparaît sur mon site internet. Voilà comment ça marche.